i don't on إضافة إلى وجود قاعده العرش للملك اشور ناصر بال الثاني وهي في هذه المكان إلا أن عمليات التدمير طالتها من خلال وضع عبوة ناسفة ما بين أرضية القاعدة وما بين أرضية القاعة As Mosul became a worldwide symbol of cultural destruction, I think it became important to many people to say, well, what about the restoration of this museum? We can't undo what they did, but we could show that we're so shocked and opposed to what they did that the world is going to show cultural resilience. This museum represents the history and culture of this region. It's of worldwide importance, and so we're going to rebuild it, just in the same way that that anyone after a, a terrible disaster would build their home. Malgré les explosions, malgré les incendies, aujourd'hui on sait que la structure est viable, et c'est une bonne nouvelle parce que c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 70 par un architecte irakien s'appelle Mohamed Makia. Ce bâtiment c'est un exemple de l'architecture moderniste en Irak. Il reste aussi la collection qui est en fragments. On a identifié 24 œuvres d'art qui ont pu être triées, nettoyées et stockées. On va arriver à la phase de nettoyage de ces blocs. Il y a plusieurs façons de nettoyer une pierre. Le principe est d'avoir justement un nettoyage On On va aller voir si seul un coton humecté est efficace. Nous avons modestement voulu apporter à des collègues de musée notre savoir-faire de musée. L'objectif d'Alif à Mossoul, ce n'est pas de nous substituer aux autorités irakiennes pendant 30 ans, 40 ans. C'est d'aider le personnel irakien et le gouvernement irakien à remettre sur pied ce musée et ensuite à le laisser fonctionner. Nous, الدولة الإمارات العربية مع دولة فرنسا أو بقية الدول تود أن تعيد ما تم تدميره من قبل عصابات هذه تشير إلى فقرة تجعلنا نشعر بالفخر بأن هذه الأرض مهمة ليست لدى العراقيين فقط وليست لدينا نحن كموظفين فقط وإنما هذه الأرض مهمة على مستوى العالمي وتقع مسؤولية وعاتق المحافظه على تلك الآثار والهوية الثقافية والإرث الحضاري على مسؤولية الجميع